All you? everybody, I'm walking, I'm Adam Akone. Effectivement, le président de la République est arrivé devant le lycée Mamie Adjoa. Il faut rappeler que c'est juste non loin de la place publique. Le président de la République donc il reçoit les honneurs du chef d'état major général de l'armée. Le président de la République qui s'est incliné devant le drapeau de l'État. Après l'exécution de l'hymne national, le président de la République va donc prendre place en, en pareille circonstance à bord de son, de son commande-car, le lieutenant-colonel Blé, mais il ne sera pas seul, il sera avec Tout le chef d'État-major. Il sera avec le chef d'État-major général des armées, le général de corps d'armée Nassina Doumbia. Et donc, euh, à bord de, de son commandant, ils vont passer l'ensemble des troupes euh, en revue. Voilà, donc euh, c'est vraiment euh, un pas cadencé. C'est un moment solennel. Le, le chef de l'État étant le, le chef suprême des armées, il passe en revue euh, les troupes. et. Ces troupes-là lui, lui rendent les honneurs qui sont dus à son rang. Et on entend aussi ces coups de canon. Il y en a 21 au Oui, les 21 entendre. coups de canon qu'on entend en ce moment, pour marquer vraiment la sonalité, la, la sonalité de, de, de, de l'événement. Et c'est une tradition dans, dans l'Amérique. Qu'est-ce que ça signifie les, les 21 coups de canon, c'est des, des traditions militaires en de pareilles circonstances pour donner toute la solennité à, à, à, à un événement et dans le cas précis à l'occasion de l'an 62 de la fête de l'indépendance. Le président de la République continue la revue des, des troupes. Des troupes, oui. Voilà, avec euh, accompagné de beaucoup, beaucoup d'ovations du public euh, évidemment qu'on qu peut entendre. Ça, ça, ça et marque, euh, à la non. fin de la, de la revue, on, on aura certainement le commandant des troupes qui va, qui va lui rendre ses, ses honneurs et lui indiquer la composition de l'ensemble de ses éléments euh, tout, sous ses ordres. Tout à fait, tout à fait. À la fin de la revue, il va, il va se présenter et euh, lui demander l'autorisation de commencer effectivement la, la, la cérémonie militaire. Et c'est en ce moment-là qu'on va décliner maintenant les différents tableaux qui vont meubler la, le, le cérémonial militaire du jour. Et, et ça se voit que ça aussi, ce sont des étapes, ce cérémonial militaire, qui, qui prennent beaucoup de temps en matière de préparation, au, au, au niveau des militaires évidemment. Oui, c'est très important d'aller de, de, de, à la perfection lorsqu'il s'agit voilà. d'un cérémonial militaire. Alors qu'on voit dans le ciel là, dans dans le ciel, coup de canon. Les coups de canon. Et donc euh, c'est vraiment, vraiment beau à voir. Et donc je disais tantôt, pour, euh, avant d'en arriver là, il y a eu un comité d'organisation qui, qui a été mis en place. Et euh, ça a commencé tout d'abord par des répétitions au sein des corps, des unités constituées. Ensuite, euh, l'ensemble des, des troupes euh, défilantes euh, s'est déporté sur le plateau nord à, à Kuedo pour défiler en grandeur nature et euh, plus récemment voilà, sur, sur la, la place Jean-Paul II au niveau de la tribune parce au que la, la place Jean-Paul II a été aménagée pour donc ça. on a cette tribune à l'image des stades qui permet à toute la population à ce public qui effectué le déplacement de, de mieux voir la scène du défilé et c'est à ce niveau que se trouve le président de la République donc on est vraiment plus loin de la loge officielle oui. alors que le véhicule sinon le commandant continue d'avancer à part qu'à danser au son de la musique. C'est ça. C'est vrai que c'est le défilé militaire, mais si on se, on, se reporte, on se rapporte au thème de cette année, qui est lien, force de défense, sécurité, population socle de la résidence nationale face aux au, au nouveaux défis sécuritaires, il, il faut qu'il y ait une symbiose entre la, la population et son armée. Et c'est ce qui est matérialisé par, vous voyez, les, les applaudissements, les cris au passage des revues du, du, du Président de la République. Et on verra également que des civils, cette année, vont défiler. Certainement, ça entre dans le cadre de, du thème 62 de, de, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ça, ça rentre parfaitement dans, dans le thème, parce que euh, dans, dans le contexte sécuritaire particulier dans lequel nous vivons, il faudrait qu'il y ait euh, une synergie d'action entre les forces de défense de sécurité et les, les, les populations. Il faut rappeler qu'avant ce, cette cérémonie qui se veut euh, festive et populaire, il y a eu euh, deux années auparavant, une célébration qui a été beaucoup plus sobre du fait de la pandémie, euh, la pandémie à coronavirus. Et donc on reprend un peu euh, le, le, le cérémonial, vraiment grandeur nature, en symbiose avec, euh, avec les différentes populations. Je rappelle que pour cette, euh, cette année, deux chefs d'État sont invités le, le Libéria, le oui. Libéria qui est invité, dont le président est là, George Opongweya, euh, président de la République du, du Libéria. Oui. Euh, le Libéria, qui est un État évidemment de l'Afrique de, de l'Ouest, plus de Il 110 000 oui. km, euh, colonisé en 1822 par euh, l'American Colonization Society. Euh, donc, George Opongweya qui est là. Il y a également le président Bissau-Guinéen. Oui. Omar Ossesoko Mbalo, euh, président en exercice euh, de la CEDEAO, également invité ici à Yamoussoukro, le Libéria, qui a des troupes euh, pour le défilé militaire. Oui, le Libéria est, est présent en qualité d'invité d'honneur. Euh, et cette invitation répond à, au fait qu'il s'agit ici de magnifier et consolider la parfaite coopération qui, qui règne entre, entre les deux armées. Nous avons des défis sécuritaires communs à nos deux frontières. Et donc, il est important euh, pour aller dans, dans le sens de ce qu'un pays ne peut pas faire face seul aux menaces sécuritaires de notre temps. Il est important qu'on puisse regarder dans la même direction pour faire face à ces différentes menaces. Voilà. Alors, donc, la de alors, alors, oui, alors que le commandant casse immobilisé voilà. et que le président de la République et le chef euh, d'état-major général de... Les forces armées ont pu donc euh, descendre. Le euh, commandant euh, va continuer son chemin. Oui. Le président de salue... la République va saluer euh, oui. ses invités d'honneur dont on parlait à l'instant, le président Wopong euh, Ouia du Libéria et Omaro oui. Sissoko Mbalo de la Guinée-Bissau. Omaro Sosoko Mbalo qui a été élu le 27 février 2020, président de la République et lors du dernier sommet de la CEDUAO a pris les rênes de l'Organisation Ouest Africaine, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, en qualité de président en exercice. Sur la question de la présence du Libéria, là je dis que le Libéria va défiler en tête et avec la compagnie Bravo et là en ce moment, c'est le chef d'état-major de Liberia qui est en salué. vient d'être salué par le président de la République. Et dans ce détachement, bravo a été, été conduit par notre ambassadeur au Libéria et euh, les attachés de défense euh, au Libéria également. Alors qu'on voit le nouveau président, sinon, disons le gouverneur de la BCAO, Jean-Claude Brou, qui euh, est également ici à Yamoussoukro, le ministre d'État Gilbert Kafanakone, la ministre d'État Kandia Kamara, des, des membres du gouvernement qui sont, qui sont là. L'ancien chancelier. Oui, l'ancien chancelier. Oui. L'ancien chancelier qui est là. Et euh, c'est vraiment une occasion euh, que toute la Côte d'Ivoire voudrait bien immortaliser, tous les Ivoiriens, ses personnalités. Le maire de Yamoussoukro, euh, juste avant lui, le gouverneur du le district autonome de Yamoussoukro, le nonce apostolique, le corps diplomatique. Qui est représenté. On a, on a entendu euh, l'ambassadeur du, du Maroc au micro d'Alexis Boudraogo tout à l'heure. Et juste avant lui, au, à ce même micro d'Alexis, on a également entendu l'ambassadeur des États-Unis, qui se réjouissent évidemment de cette célébration, euh, avec ce caractère, mais c'est un caractère euh, particulier, euh, en tout cas pour ces dernières années, puisque la dernière célébration euh, hors d'Abidjan, hors du carré présidentiel, c'était en 1979 à Katiola. Et euh, cette terre qui, qui souffre déjà, on peut le dire, de ces fêtes tournantes avec ce qu'il est donné de voir à l'occasion de l'an 62, ici à Yamoussoukro. L'an 62, ici à Aungokro, ce poste colonial depuis 1906, qui est devenu sous-préfecture ensuite. et aujourd'hui la capitale politique administrative de la Côte d'Ivoire. Chaleureuse salutation entre le président de la République et l'ancien vice-président Daniel Cablan-Duncan, présent à, ces, à cette célébration, et, et son épouse. Je pense qu'avant de recevoir euh, euh, les honneurs du, du commandant des, des troupes, le président de la République va, va saluer ses invités avant de, de, de, de revenir. Dans fait, ça, ça, ça donne le temps aux troupes de se mettre en place. Donc il y a une parfaite synchronisation. Le temps de permettre au président de la République de s'installer. Les troupes, là, là en ce moment, vous ne les voyez pas à l'écran, mais les troupes déjà se préparent euh, pour à pour se mettre définir. à leur position d'attente pour pouvoir, une fois que le, le, le temps est donné, de pouvoir défiler vraiment en parfaite euh, symbiose. Et vous avez dit qu'on va démarrer tout à l'heure avec euh, le, le Liberia. Oui, bien avant mais, le Liberia. Bien je pense avant. Va avoir, voilà l'intégral de l'hymne national qui sera exécuté par les, par les formations euh, musicales des armées, de la police nationale, euh, de, de la gendarmerie nationale. C'est vraiment l'intégral de l'hymne national qui sera chanté. Et cette année, l'accent est mis, il y a un accent particulier sur euh, le matériel militaire. Euh, mmh. C'est annoncé qu'on verra une sorte de démonstration de notre bien matériel acquis. C'est ça. Pour parler de matériel, je, je dirais même que si on, on se replace dans le cadre même des de, de célébrations, des fêtes nationales, là en ce moment, le commandant des troupes euh, se présente au président de la République. D'accord. Voilà. Non, il a fini. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Des honneurs vous ont été rendus par la musique de la Jonnabilité nationale, la musique des Forces armées, la musique de la Police nationale, du drapeau de l'État et sa garde, d'un détachement des Forces armées du Libéria, d'une section de l'école militaire préparatoire technique d'une brigade de l'Académie des Forces armées, d'un peloton de l'école de gendarmerie d'Abidjan, d'un peloton de la gendarmerie territoriale, une section de l'armée des Terres, une section de l'armée de l'air, une section de la Marine nationale, une section du groupement des sapeurs-pompiers militaires, une section de la police nationale, une section des forces spéciales, une section de la garde républicaine, l'ensemble aux ordres du général de brigade Chérif Ousmane, sous-chef d'état-major de la militaire, commandant des troupes séjour. A vos excellences, monsieur le président de la République, chef suprême des armées. Donc là, le commandant des troupes va monter dans Mesdames son véhicule de commandement voilà. rejoindre son emplacement pour défiler en tête des troupes. Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau. Excellences, Monsieur le Président de la République du Libéria. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit ce jour est la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'édition 2022 du défilé militaire est placée sous le thème Lien. Force de défense et de sécurité population, socle de la résilience nationale face aux nouveaux défis sécuritaires. Ce thème transpose la qualité de la relation idéale entre les hommes et les femmes en charge de la sécurité des populations et ces dernières premières bénéficiaires. La célébration enregistre en qualité d'invité spécial la participation d'un détachement des forces armées libériennes, affirmant ainsi la qualité de la coopération militaire avec ce pays voisin. En outre, le défilé voit la participation de la jeunesse estudiantine à venir du pays à qui incombera la tâche de relever les défis futurs. Enfin, la parade est ouverte au district pour symboliser l'union dans la diversité, Trait des caractères distinctifs de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'exécution du défilé militaire par l'ensemble des forces de défense et de sécurité se fera en l'absence des 49 de leurs détenus pour avoir répondu à une invite à la solidarité internationale aux côtés d'un pays à la recherche de la paix et de la sécurité. Ces forces ont toute confiance dans la réussite de la médiation en cours et qui vise à obtenir la libération de leurs frères d'armes. Ce défilé se fera aussi en leur honneur. Mesdames et Messieurs, à événement exceptionnel, disposition exceptionnelle, avant l'ouverture de ce défilé aérien, pédestre et motorisé, le cœur des armées permettra d'entendre l'intégralité de l'hymne national de la Côte d'Ivoire dont l'exécution publique est généralement réduite à 90 secondes en raison des contraintes protocolaires. Et en clôture de ce défilé, une procession de 28 gros porteurs présentera les potentialités économiques et la richesse culturelle des 14 districts de la Côte d'Ivoire une démonstration des sauts en parachute est prévue en toute fin de cérémonie. Mesdames et Messieurs, honorables invités, comme annoncé de l'entame, à présent, l'intégrale de l'hymne national, il est exécuté par les formations musicales des armées, de la police et de la gendarmerie et du cœur des armées. Nous vous prions en cette circonstance particulière et pour des dispositions pratiques de bien vouloir rester assis. On l'a rappelé, avec le cœur des armées, la musique des forces armées du Côte d'Ivoire, la musique de la gendarmerie et la police, en ouverture de ce défilé militaire et civil, la musique militaire donne face aux cérémonies militaires, généralement, à travers les escrocs, les parades, les défilés. Et là, pour l'occasion, comme ça a été annoncé tout à l'heure, on va écouter le cœur de l'armée. C'est des gens qui vont chanter. Ils sont en train de se mettre en place là, présentement, pour pouvoir euh, entonner l'intégralité, vraiment, de l'hymne national. L'hymne national qui a cinq. Euh, en 1 minute 30. Voilà, en 1 minute 30, c'est ça. Sent. Dans l'1 minute 30, ça, la vaisselle est réduite, la vaisselle est intégrale, elle est plus plus longue. Vous avez fait là Come uh -huh. Avec le cœur des, des armées, c'était magnifique. Et pour un grand jour. Il a la particularité des, des musiques des, des armées, c'est qu'on s'approprie les, les chants populaires, les chants qui font l'identité même de la nation ivoirienne, pour accompagner nos, nos défilés. C'est aussi parle ça de lien. L'armée et la population. voilà et Il faut pouvoir s'identifier à son peuple. Il faut que le peuple se reconnaisse à travers les musiques qui sont jouées, les chants des marches qui sont, qui sont joués. Alors, au moment où on avait le cœur des armées, on voyait également euh, sur nos écrans, euh, juste en médaillon, les parachutistes qui se préparaient au saut. Tout, tout, tout, tout à fait. Les le sauts euh, qu que nous allons assister, ce sont des sauts de démonstration en chute libre qui sont effectués à partir d'un aéro-neuf par des par des chuteurs, par des commandos parachutistes qui sont entraînés euh, à, à de tels exercices. Donc Ce sera à tout à l'heure et, et juste après, on, on verra d'abord le défilé On C'est euh, ce le commandant des de troupes qui s'avance, le général de brigade chez Ousmane, euh, sous-chef d'état-major de l'armée de terre. Ouvrez le défilé. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, je vous demande maintenant, respectueusement, d'autoriser l'exécution du défilé militaire marquant la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Autorisation accordée. Le commandant, le commandant des, des troupes et donc le général de brigade Chéri Foussmane, c'est un officier des troupes aéroportées, commando parachutiste lui-même, spécialiste en combat subaquatique. Donc, C'est un sous-chef d'état-major de l'armée de terre depuis 2019. Il est titulaire de plusieurs décorations nationales, militaires et étrangères. Donc, qui s'avance vers ces troupes pour donner le ton, alors qu'on voit sur ces images les les troupes qui se préparent pour se défilé. En ouverture du défilé, dans quelques instants, apparaîtront dans le ciel deux patrouilles aériennes, l'une constituée d'avions de transport tactique CASA 295 et Antonov 26, et l'autre mettant en œuvre des hélicoptères de transport des types MI-8 et des hélicoptères d'attaque de type MI-24. Ce sont les hélicoptères qui font partie de la réserve d'intervention aérienne sur cours préavis. Donc une, une partie de ce matériel qu'on a au niveau aérien, ça donne une idée de notre capacité d'intervention dans les airs une flotte constituée d'Air une qu'on va voir tout à l'heure et on verra également quelques images euh, des parachutistes qui, euh, vont, qui vont apparaître j'imagine sur, sur la place publique euh, devant la tribune officielle oui ils vont l'air de l'air saut aménagé c'est la partie en face de la qui et qui permet dans un élan patriotique de communier avec les populations. Cet événement sera rythmé par les musiques des armées, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Après le passage des aéronefs, ce sera autour du défilé pédestre. Mesdames et Messieurs, il est utile de rappeler qu'il a du devoir de tout citoyen de se lever au passage du drapeau de l'État. Cependant, en raison du nombre élevé des drapeaux présents ce jour, il ne vous sera demandé, exceptionnellement, de vous lever au passage du drapeau de l'État qui ouvre le défilé. À présent, devant vous, à 130 mètres d'altitude, la patrouille aérienne. La première patrouille est composée d'aéronefs à voilure fixe. En avant, un Antonov et en arrière, un CASA 295. J'ai eu la chance de monter à bord du CASA 295. C'est oui, le... impressionnant. Oui, c'est un avion cargo tactique militaire qui peut transporter jusqu'à 61 passagers. Quant à l'Antonov, c'est un avion de transport de type soviétique qui transporte et du fret, des parachutistes, c'est un avion multirol. Et là c'est un hélicoptère de, de type Mi-8 De Mi c'est un, un hélicoptère de transport multirol, euh, d'origine soviétique, qui peut aller jusqu'à 250 km h c'est très pratique pour, euh, pour, pour le transport. Et là, ce que vous appelez dans le ciel, l'inclinaison que vous voyez, c'est le salut de la rue 9 qui passe devant le, le, la tribune officielle. Ah, d'accord. Vous le voyez là, les ailes qui s'inclinent tantôt à gauche, tantôt à droite. C'est le salut. Et. Ici, on a le et c'est voilà c'est un, un, un hélicoptère d'attaque protection la patrouille Là. des MI-24 HID, C'est hélicoptère, hélicoptère d'attaque en appui mmh. des troupes au sol. Tout ça. avec euh, cette tête de requin tout effrayant. Oui. Vous voyez à la pointe de son nez, c'est une mitrailleuse de type 14,5 mm et sous ses ailes, vous avez des paniers de, de roquettes des des qui, des qui des peuvent tirer des également des missiles. Des militaires, paramilitaires et spéciaux, 225 engins et véhicules qui seront suivis après le retrait du drapeau des huit détachements d'étudiants des universités et grandes écoles et des 28 caravanes thématiques des districts. L'ensemble des troupes est placé sous le commandement du général de brigade, shérif Ousmane, sous chef d'état-major de la Méditerre. les musiques qui se mettent en place euh, ça, euh, avant euh, le défilé oui les, les, les musiques apportent euh, un éclat tout particulier aux cérémonies et produisent par la même occasion des supports sonores au profit des unités et donc tout ce que ces musiques là font requiert rigueur, compétence et harmonie dans l'exécution des de différentes sonorités que vous entendez actuellement donc il y a le bataillon des musiques militaires militaires euh, la militaires. musique de l'armée nationale c'est ça et la musique de la police nationale. La, police nationale oui. la musique de la police nationale qui a été créée en 1976 oui. et euh, composée à ce jour de 112 Ce défilé sera est rythmé euh, par Tant euh, une bataille, fusion des la diffusion des musiques de euh, des armées, de la jeune et de la Police. La musique de, de la garde républicaine, la musique des euh, de faces. Les tambours majeurs de ces musiques ont respectivement pour nom les adjudants chefs Luc de Okrou, l'adjudant chef Gidi Guy Wilfried, l'adjudant chef Akafou Guy Serge. La mission essentielle de la musique militaire et est conférer le cachet de solennité aux événements marquants de la vie nationale. Il faut dire ici que les, les, les chefs des trois musiques pour, la, pour le bâton des musique militaires, c'est le lieutenant-colonel Anigra, Vladimir, celui qui a dirigé le cœur des armées tout à l'heure. Et euh, la jambe national, euh, le chef d'escadron Mobio Et pour la police, le capitaine Kou euh, Dionou Medelos. C'est le drapeau de l'État qui s'avance. Oui. Le, le drapeau de l'État qui est l'emblème que suivent tous ceux qui se mettent au service de la nation. Et le drapeau de l'État est traditionnellement confié à, à des officiers exemplaires et aux valeurs professionnelles qui sont établies. Il est toujours porté par un officier et pour cette année, cette charge est confiée au capitaine Gondo Harlem Monet des forces armées de Côte d'Ivoire. Et on a devant, devant lui le commandant des troupes, le général de brigade Jerry Ousmane. Et juste à côté, on voit aussi les enfants de troupes de oui. l'EMPT. Oui, les enfants de troupe qui, qui ouvrent le défilé pédestre, juste derrière le, le, drapeau, le drapeau de l'État. L'école militaire préparatoire technique de, de Benjerville est, est, est, une ancienne, est une ancienne école hein, qui, qui, qui existe depuis, euh, depuis 1939. Donc c'est dit, c'est dit. C'est une école d'excellence. Monsieur veuillez vous au passage tout, de la de l'État. d'excellents résultats. Le général de la Ousmane, sous-chef d'état-major de la Méditerre, précède ce défilé pédestre. Il est officier des troupes aéroportées. Sous-chef d'état-major de la Méditerre. Spécialiste des combats en milieu nautique. Il est titulaire. De nombreuses aux médailles aux militaires nationales et étrangères. Le drapeau de l'État est porté par le capitaine Gondo Alemmonet. Euh, C'est le salut des de forces armées de Côte d'Ivoire. Les personnalités qui ont déjà vu le drapeau peuvent s'asseoir ensuite. Mesdames et messieurs, ça c'est le passage de... Ma vague successive. vous apercevez le lieutenant-colonel Tamon qui défile en tête de l'école militaire préparatoire technique. C'est le commandant second de cet établissement. Le de technique de de de du commandant second, le lieutenant-colonel Tamon Abbé Justin, la promotion terminale à pau portrapeau drapeau major de promotion, l'enfant du troupe André Ndry Ange Victoria, elle est également présidente de la promotion. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Et l'invité spécial, les défilé, c'est le, le, le détachement du Biria. Biria. Voilà, le président du Biria, c'est tellement il doit être fier de le... cette troupe. C'est juste après qu'on a oui, de oui, national qui suit. Et en ouverture de la participation nationale de ce défilé, la jeune Amérique nationale. Cinq détachements qui sont tous aux ordres du colonel-major reconnaît son nom. Et en arrière, il le drapeau de la jeune à nationale. Le colonel Akasi Mandou à précède le détachement des élèves sous-officiers de Gendarmerie. C'est une fusion des deux écoles que compte la Gendarmerie nationale, Kokodi et Torogué. Le colonel Ouattara Tiona Naouayaya précède le détachement de la Gendarmerie territoriale. Là c'est le salut du colonel Thurna, et le, voilà, le voilà à l'écran, qui salue euh, la tribune officielle. Là c'est la gendarmerie mobile qui fait Alors son apparition. Le colonel Poulibali, l'enseigné, précède le détachement des jeunes mobile, mobiles, subdivision de la jeune amérie, consacrée aux métiers de l'ordre. Et une première participation au début du 7 août pour, pour le groupement des renseignements et des unités rattachées à la gendarmerie nationale. Ce détachement est aux ordres du colonel de Kwaku Kofi -Sech. De le lieutenant colonel Soro Toplé présente le détachement de, le les... de, de la charabée la... unité spécialisée qui est commandé par le général de brigade de, de, brigade, de, de, brigade, de, brigade, de la santé Batra Ali. Et pour l'occasion, c'est le lieutenant colonel Soro Toplé qui défie tête de ce détachement. Mission de ce la recherche des colis suspects et l'interpellation d'individus avec des chiens d'attaque. On a une vue de l'ensemble de ces... Les armées se présentent oui. avec 11 oui. détachements, chacun oui. ayant un contrat opérationnel particulier. En avant du clavot des armées porté de Joseph Romatispo, le 2 août 2019, le colonel-major Mouo Jean-Christophe. L'armée des armées députées désignées avec euh, le commandement des états des centres et de la France, le colonel Bessre Arthur Joseph Romandier, Le suivi du colonel Yao Immanuel, directeur adjoint de l'Académie des Forces Armées, les élèves officiers de la promotion triomphe, avec pour euh, parrain le général des corps d'armée en deuxième section, Touré Sekou. constitue l'une des trois composantes de nos armées. Le colonel-major Ouattara Moro précède le drapeau de l'armée de terre « totus in patria et paquet ». Quatre armes constituent dans l'armée de terre. La première, c'est l'arme de l'infanterie. Et le deuxième bataillon d'infanterie, est en arrière du lieutenant colonel Soro Iroussolo Daokay il faut le préciser. Voilà. Le premier bataillon du génie est stationné à Pouaké, à aouniaso et ce bataillon a contribué à urbaniser les campagnes ivoiriennes. Le colonel Mel armel Rosenberg précède à ce détachement du premier BG. série de campagne est une arme d'appui au sein de l'armée de terre. Le bataillon d'artillerie sol sol défile en arrière de son chef de corps, et le lieutenant colonel Sandiakba Iremang. Bataillon de commandos parachutistes. Le premier bataillon de commandos et de parachutistes parachutiste constitue le quatrième détachement de l'armée de terre. Le détachement est aux ordres du enchaînement de l'éclat colonel. Donc, coupé sur lui, la première partie du plan. Particulière, c'est le particulier pour les. La la la le commandant de des utilisateurs spécialisés en gendarmerie qui avait le même pas, le pas des commandos. Avec des tenues de camouflage aussi pour certains. Oui, de camouflage, d'escalade aussi. Cette vie aérienne montre plus le passage des différentes unités qui ont été annoncées tout à l'heure. La troisième dimension est le domaine de prédilection de l'armée de l'air ivoirienne. Sa qui tient le haut, tient le bas. Le colonel Attaque Paretaniel précède le drapeau de l'armée de l'air du Côte d'Ivoire. Deux articulations pour cette armée. La première. Qui est une fusion des bases aériennes, trois au total, Waké, Abidjan et Danois, aux ordres du lieutenant-colonel Doua et de Théophile. Il faut rappeler qu'en 1974, après neuf ans d'existence, le GATL connaîtra l'ivoirisation avec le capitaine Koulibaly Aboulaye, devenu le premier officier ivoirien à diriger l'armée de l'air. Chacune de de de des composantes de l'armée ivoirienne dispose d'une unité commando à l'armée de l'air. Elle s'appelle Fusco-Ra. Fusio-Ra. Ce détachement défile en arrière son chef de corps, le lieutenant-provère, Yapo-Moati Grégoire. C'est une unité euh, qui a été créée en 2003. Et cet escadron est devenu un peu plus tard, en 2004, en 2004, en 2004 tiers le groupement de fusio-commando de l'air. Avec cette mission d'assurer les intérêts de la Côte d'Ivoire dans le domaine maritime, la Marine nationale, ce jour, on participe à ce défilé. En arrière du capitaine du vaisseau Palais Jamil, deux articulations également pour ce défilé, les unités navigantes, vêtues de la tenue caractéristique en bleu et blanc, aux ordres du capitaine des frégates Tano, Il Rocher, teddy Le premier Célestin, qui est le chef d'état-major de la marine. la déclinaison commando de la marine nationale, les fusils marins commando, en arrière capitaine du capitaine de Corvette, à Colomanga, du détachement de Fumaco. C'est un déroulement qui a pour mission de participer entre autres aux opérations maritimes, aux opérations spéciales. Et aux en torture du défilé militaire sur les armées, le groupement des affaires pompiers militaires, sauver ou périr, détachement en arrière du colonel Olaïs Vital. Depuis peu, le GSPM a acquis des auxiliaires canais pour la recherche des victimes en Les hommes du général de Bridal-Sako-Issa, qui est le commandant du, du GSPM, on a vu ces, ces hommes très actifs ces derniers temps, lors de ces pluies diluviennes, comme chaque année d'ailleurs, face à l'eau, comme face au feu. Ces soldats ont toujours répondu présents et même Les sur le route aussi. la force de sécurité la police nationale. Le commissaire divisionnaire Ouattara Lassina précède le drapeau de la police nationale. Devise, servir... Le commissaire de première classe, Niesan Abraham, précède le détachement constitué d'une fusion des écoles de police de désormais Abidjan et Korogo. Donc le contrôleur général de police à Mbouakar, c'est qui est le directeur de l'école de police d'Abidjan. Oui. Et on voit ces hommes qui défilent. La mission de l'unité de régulation de la circulation est d'assurer la continuité du trafic. Ce détachement exclusivement féminin est aux ordres de la commissaire de deuxième classe, Gianluca Janine Juliana. La police nationale, avec ses écoles à Abidjan, à Korogo, ses unités de régulation de la circulation, les compagnies républicaines de sécurité, la brigade anti émeute la PIAE. Oui. Je voudrais ajouter qu que c'est en 1989 que la police nationale a accueilli dans ses rangs la première femme officier de police et en 1993 la de première femme commissaire de, de police. En 2020, elle a resté dans ses rangs la première femme contrôleur général de police. Donc c'est un peu plus de 2900 de de femmes, de tout grades confondues qui de sont au de sein de la police nationale. à ce La brigade anti-émeute, unité de la police nationale dédiée aux médias de l'ordre, la seule unité de police qui a une obligation de résultat partout pour le territoire. Une unité qui a été créée le 20 avril 1999, qui a, qui a compétence sur tous les territoires nationaux avec le commissaire principal de police Issouf Diaby, qui est le commandant de la BIAU. Les oui. les oui. ah, a état état oui. de Et voici les soldats de l'économie ivoirienne, oui. qui ont une mission fiscale, une mission économique et des missions particulières qui vont de, de la défense du territoire, de la protection des personnes, des biens. Jusqu'à la protection du département national euh, par le contrôle et l'exportation des œuvres d'art et des trésors nationaux. Donc pour cette année euh, 2022, on aura le groupement d'intervention et de recherche d'habitants, de... le Gira, oui. et puis l'unité mobile d'intervention rapide. est également bon de protéger euh, nos ressources en eau, notre faune, notre flore. Cela part de la gestion durable des forêts, de la flore, de la faune, de la gestion durable et de la protection des eaux et de la protection de la faune et de la flore. Et C'est cette mission que... Man. Le lieutenant colonel Coura Périmont est en tête du détachement de la direction générale des affaires maritimes et portuaires. Détachement également par l'étalement constitué d'hommes et de femmes. Les femmes ont besoin de à la tenue claire en arrière du dispositif. Une unité qui est passée par beaucoup de. Sous, sous la tutelle de beaucoup de ministères pour se retrouver actuellement sous la tutelle. Euh, euh, à nouveau transports du, du ministère de transport voilà. la direction de l'administration pénitentiaire deuxième participation au défilé du 7 août en arrière du commandant Liade Lago Daniel Il faut le personnel de ce service extérieur de l'administration pénitentiaire est un corps paramilitaire qui fait partie intégrante des forces de sécurité intérieure. Tout à fait avec une double mission, l'exécution des décisions judiciaires privatives de liberté et la participation à l'insertion ou à la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. Donc ça participe de la resocialisation et de la prévention de la récidive. Avec au total 411 femmes dans et ce camp. Le 4 août 2011, date de leur création, les forces spéciales des Côte d'Ivoire affirment au quotidien l'idéal de servir leur pays sans calcul et avec application parce qu'ils ont une autre idée de la notion des patries. Ils l'expriment régulièrement, parfois, au du dans les engagements nationaux et internationaux, depuis travaux, très passants. Cafolo et Tombuto, Ce stoïcisme et cette résilience sont les fruits de la sélection rigoureuse dont ces soldats sont issus et de la formation morale qu'ils ont reçue qui leur permettent de s'élever, de contrôler leurs émotions et de garder constamment la hauteur des vues en toutes circonstances, dans le doute comme dans l'affliction, dans la douleur comme dans les études. Le défilé qu'ils vont exécuter et dont le chant rappelle leur code d'honneur, suffira en l'absence des 30 de leurs injustement détenus, et dont le tort aura été d'accepter d'exporter leur expertise dans une mission internationale de soutien à la paix dans un pays en conflit. Mesdames et Messieurs, le premier bloc est constitué d'opérateurs spécialisés en combat en zone urbaine. Il est aux ordres du chef de bataillon Bravo India Zulu. Le second... Et la spécialité jungle des forces spéciales aux ordres du capitaine Flex. L'ensemble est placé sous les ordres du lieutenant-colonel Sierra Kilo, commandant en second des forces spéciales ivoiriennes. Voici un moment très attendu, le passage de ces hommes aux apparences et aussi à l'efficacité euh, redoutable. Tout ça C'est à l'issue de la crise post-électorale que cette unité a vu, a vu le jour, avec pour objectif de disposer face aux nouvelles menaces, aux exigences actuelles de, de la défense et de sécurité, d'une force qui est constituée d'opérateurs et un niveau de maîtrise élevé, un savoir-faire, équipé de moyens modernes de combat et de projection, sont susceptibles d'être engagés dans des très courts préavis, et capable par leur polyvalence de simultanément des missions de il fait. ils ont leur musique on va les entendre Le passage des forces spéciales sur l'engagement de ces hommes, déjà donc, dans leur champ, Le, ça sens le, sens. le dernier recours, c'est ce qu'on a pu entendre comme euh, mot et engagement fort de ces, de ces hommes qui sont passés tout à l'heure au niveau des forces spéciales créées en 2011, pour répondre aux besoins actuels de défense et de sécurité. ...pour hisser l'ensemble des forces à la hauteur de leur mission et de leur contrat opérationnel, conformément à la loi des programmations militaires. Les moyens conservés aux ordres et prêts à être projetés sur coup préavis en tout point du territoire nécessitant une des moyens terrestres aériens déployés en opération a été convoqué pour cette parade et il continue d'assurer la veille sécuritaire dans les zone d'engagement. Mesdames et messieurs, outre les motos d'escorte et d'intervention, vont se succéder 227 véhicules étrangers dédiés aussi bien au combat de rupture que de haute intensité, auxquels se mêlent des moyens de mission aussi variés. Que le déminage, le secours la victime, la guerre électronique et le maintien de l'ordre. C'est défilé euh, motorisés qui démarre avec euh, la rame moto. bien qu'il y a la gendarmerie, gendarmerie il y a la police et, et la douane. Et les douanes, oui. Donc, des motos dédiés à la fluidité, à l'escorte des personnalités, à la lutte contre les civils sur les routes. Et quant à celle des douanes qui ont pour mission essentielle de protéger l'économie ivoirienne en traquant évidemment les contrebandiers sur les routes et les chemins. La première rame est constituée des de la gendarmerie de la police et des douanes. Les motos de la police sont essentiellement dédiées à la fluidité routière, à l'escort des personnalités et à la lutte contre les civils sur les routes. Quant à celles des douanes, elles ont pour mission essentielle protéger l'économie ivoirienne en traquant les contrebandiers sur route et chemin, en assurant des escorts de convoi ainsi que des missions de patrouille dans des endroits plus accessibles. La vitesse et la manœuvrabilité sont leurs forces principales. À la suite des cycles, le défilé des véhicules et des engins s'ouvre par la police nationale. Les moyens de la police nationale sont déployés à travers trois rames, comprenant des moyens d'intervention, des rétablissements de l'ordre, des combats de localité et des luttes contre le terrorisme. Efficace dans les métiers de l'ordre, car permettant aux policiers de progresser sous blindage, tout en maintenant intacte leur capacité d'intervention. Certains véhicules lancent grenades à tout terrain. Il gaz surmonté d'une mitrailleuse sur tourelle orientable. Son acquisition par la police nationale répond aux besoins de hausser de façon substantielle le niveau des réponses face aux mutations des menaces à la sécurité. La idéal pour la police, désormais outillée pour s'engager aux côtés des forces de deuxième catégorie. Le camion Fourgon Mercedes lance -eau. 823 Axor est dédié au maintien de l'ordre avec notamment des capacités à disperser des rassemblements hostiles, rétablir la circulation sur une voie jonchée d'Abati et éteindre un incendie dont il serait victime lui-même suite à un jet de cocktail Molotov. Il est déployé dans les cas graves de troubles à l'ordre public. fort F-550 est engagé pour sécuriser les émeutes, mettant gravement en péril l'ordre public et est parfaitement adapté au combat des localités en toute protection de son personnel embarqué. Et en arrière de la, poli, de la rame de la police nationale, celle du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, dont les moyens de ce jour sont constitués essentiellement des véhicules légers Cruiseur surmontés de la mitrailleuse 12,7 mm, affirmant la vocation des hommes qui arment cette entité à intervenir rapidement face aux préoccupations sécuritaires tout en conservant l'initiative grâce à la puissance de feu, leur credo, la lutte contre la grande criminalité et les menaces majeures à la paix et à la sécurité à l'intérieur des frontières. la mairie nationale, qui exprime certains aspects de ses missions, notamment le métier de l'ordre, la traque des grands criminels et la lutte contre le terrorisme. Constituer des moyens de déploiement rapide d'appui aux unités d'intervention, de protection des autres, des hautes personnalités et des réponses aux menaces asymétriques. d'urgence. Sa protection du niveau B6 prémunit ses personnels à des effets des armes à tir tendues, tout en leur garantissant la liberté d'action. Il est parfaitement adapté pour l'infiltration les et l'escorte en zone sensible. Un véhicule blindé qui affirme la vocation de la gendarmerie à participer à la défense opérationnelle du territoire. Les personnels qui embarquent à son bord sont protégés des tirs létaux de la plupart des armes d'assaut et ont une capacité de réaction grâce à la mitrailleuse principale de 12,7 mm et la coaxiale de 7,62 mm. Sa pointe de vitesse permet une présence sur de grandes élongations dans des délais relativement réduits. Le blindé F-550 est engagé pour s'y construire les émeutes, mettant gravement en péril l'ordre public et est parfaitement adapté au combat des localités en toute protection de son personnel embarqué. Le BTR-80 contribue de façon significative au renforcement des capacités de la gendarmerie nationale à participer à la défense opérationnelle du territoire aux côtés des forces de deuxième catégorie. En plus de ces armements, cet engin dispose d'une grande autonomie dans les élongations. à l'infanterie Il a de sol de 1m20. Il est calibré pour un groupe de combat et apte au combat de haute intensité. La protection du personnel embarqué et sa puissance de feu sont ses atouts. contre l'aviation. Juché sur un véhicule, il est particulièrement efficace contre les aéronefs volant à basse altitude. En clôture du défilé motorisé de la gendarmerie, le porte char des grandes capacités capable de porter sur de grandes distances les blindés chenillés. Sur celui-ci est fixé le blindé BMP1. En troisième position de ce défilé des engins et véhicules, et il met en œuvre plusieurs engins et véhicules au nombre desquels les moyens de mêlée, d'appui et de soutien. Trois des quatre armes de l'armée de terre sont présentes à travers leurs moyens dédiés, soutenus par des moyens logistiques. combat d'infanterie Cobra, qui équipe deux groupements tactiques interarmés, le GTIA Éclair et le GTIA Foudre, l'acquisition de ce véhicule de combat de l'infanterie, acte la migration de l'infanterie vers la mécanisation et l'ensemble des unités, afin de conférer aux ensembles et aux combattants protection et puissance de feu, dans les engagements de haute intensité. La vitesse de cette blindés est un atout dans la projection sur des grandes élongations dans des délais contraints. Ils équipent deux groupements tactiques inter-armes, éclairs et Foudre, une réserve d'intervention rapide mobilisable sur ordre du chef d'état-major général des armées pour les engagements nationaux et sur celui de son excellence, M. le Président de la République, pour les projections en dehors du territoire national. Le véhicule blindé Cobra se caractérise par son niveau de protection, sa puissance de feu, sa vitesse et son autonomie. Il existe même en version médicalisée. Ouvre sur le Springbok. 19 Springbok issus de la réserve opérationnelle pour prendre part à ce défilé. La garde au sol est de 1,20 m. Capacité de franchissement d'un cours d'eau moyen. Ont été acquis conformément au programme du Conseil national de sécurité et qui vise à hausser de façon significative les capacités des forces en vue de les adapter aux menaces actuelles. Et la version médicalisée du Springbok en fermeture de la rame de l'infanterie place à l'arme de la cavalerie. La mission de la cavalerie est d'emporter rapidement la décision de l'engagement interne en appliquant des feux précis et puissants. la cavalerie met en œuvre le WMZ 551. Il est doté d'un canon de 30 mm à âme lisse. L'agilité de ce blindé sur roue constitue un atout quand il faut gagner des délais dans l'engagement inter -arm. La haute précision de ses munitions, des grandes vélocité est une assurance pour les troupes amies. L'attaque en force est son principal le contrat opérationnel. Cet engin est totalement amphibie L'armée de terre, aux côtés de l'infanterie, de la cavalerie et du génie, il y a également l'artillerie, l'artillerie de campagne qui déploie à ce défilé des mortiers de 120 mm qui sont en arrière du bitube ZU23 dédié à la défense contre l'aviation DCA. eux-mêmes suivi par la moitié de 120 mm. du défilé de l'armée des terres, la branche du soutien, la logistique, celle qui permet aux combattants de vivre, combattre et se déplacer. Deux portes-chars sur lesquels sont jugés des automoteurs légers. AML, l'un des 60 mm et l'autre des 90 mm. des forces spéciales ivoiriennes, moyens en termes d'acquisition du renseignement, de l'insertion, d'appui-feu et de combat de rencontre. Spéciale présente ce jour 45 engins aux contrats opérationnels aussi divers que variés. La première rame des forces spéciales est constituée par l'unité PADSAS pour patrouille action specials. La patience est la capacité des forces spéciales à combattre embarquées de la profondeur sur des cibles à haute valeur ajoutée. Mesdames et Messieurs, ce véhicule atypique s'appelle Side-by-Side Vehicle. Il n'a ni portière ni toit et il permet d'être efficace à 360 degrés. C'est le véhicule par excellence. Unités PALSAS qui manœuvrent dans la profondeur en alliant robustesse, maniabilité et efficacité en tout terrain, surtout. Les SSV sont des véhicules de type Squad, connus pour leur simplicité et leur manœuvrabilité. La version présentée ici est exclusivement militaire. Et en arrière des SSV, mesdames et messieurs, la section qui suit s'appelle Delair, les drone DLR multifonction, est capable d'embarquer différents modules et vise essentiellement à retransmettre du renseignement en temps réel. La deuxième entité des PatSans est un groupement d'action choc qui manœuvre à partir des véhicules Toyota Land Cruiser qui sont parfaitement adaptés à l'environnement ouest africain et que les mitrailleuses de 12,7 mm. Particulièrement efficace dans la profondeur et dans le combat des rencontres. La spécialité par le sens est l'une des spécialités au cœur de, du contrat opérationnel des forces spéciales. La rame de est celle de l'unité Alpha des forces spéciales. Cette unité est entre autres spécialisée dans les opérations aéroportées et l'appui feu direct. Les véhicules en face de vous sont des blindés légers des types Gauss, avec une capacité d'emport satisfaisante par véhicule et armée de la mitrailleuse 12,7 DSHK. Avec ce moyen, les forces spéciales présentent leur capacité d'appui-feu et d'approche un saubladingage. L'unité Kama des forces spéciales. Ce bloc est composé de véhicules blindés légers qui combinent en manœuvrabilité, robustesse et capacité off-road. Disposant en super des mitrailleuses lourdes 12-7, réputées pour l'appui aux troupes débarquées. Dans cette rame, les deux derniers véhicules sont des engins de détection et de neutralisation des explosifs. Ils transportent des robots des mineurs, des brouilleurs et du personnel spécialisé. Ils ont un niveau de protection élevé contre les IUD. Motorisé des forces spéciales est clos par un peloton blindé sur BTR 80 de l'unité Orion, la capacité cavalerie des forces spéciales. Le BTR est armé d'une mitrailleuse lourde de 14,5 mm comme arme principale et d'une mitrailleuse PKT-762 comme arme coaxiale. Le BTR est capable de combattre des rencontres et des ruptures de, rupture de lignes. À sa couleur rouge, la rame du groupement des appels bombiers militaires est constituée d'engins qui lui permettent d'effectuer des liaisons et évacuations, d'intervenir en milieu confiné et en fumée, de désincarcérer et d'intervenir sous les eaux comme en altitude. Avec les motos d'escorte, le groupement des appels bombiers militaires réduit considérablement ses délais d'intervention dans un trafic de plus en plus dense. Les VLI, véhicules de d'intervention, permettent une présence prompte sur la lieu du sinistre. Quant au véhicules de secours d'urgence, il maintient en vie pendant le transfert vers une structure hospitalière. L'ambulance de réanimation en grande capacité permet la prise en charge de plusieurs victimes à la fois. Les auxiliaires canins sont transportés à travers ces véhicules dédiés. Les capacités nautiques du geste même également sont présentées à ce défilé. Le fourgon Mousse aux grande puissance, est dédié aux incendies industriels car le fourgon Pompton prête les feux les plus courants. Enfin, l'échelle pivotante automatique porte secours à des victimes situées jusqu'à 30 mètres de hauteur sur le 16e étage d'un immeuble d'habitation. Pour finir, il convient de rappeler que désormais le GSPM dispose d'auxiliaires canins pour la recherche des victimes ensevelies. La marche, la garde républicaine comme euh, c'est le cas en ce moment, la garde républicaine qui est une euh, unité des forces armées de, de Côte d'Ivoire qui est rattachée à l'état-major général des armées et mise pour euh, l'emploi à la présidence de la République. La garde républicaine est une unité des forces armées de la Côte d'Ivoire rattachée à l'état-major général des armées et mise pour emploi à la présidence de la République. La garde républicaine a deux grandes missions spécifiques que sont d'une part, les honneurs au président de la République, au président d'institutions, à l'occasion des rentrées solennelles et aux autorités étrangères en visite officielle en Côte d'Ivoire. D'autre part, la sécurité du président de la République, des institutions et de l'état des autorités qui les incarnent, des édifices nationaux ainsi que des hautes personnalités. Par ailleurs, elle peut se voir confier des missions des médecins de maintien de l'ordre sous autorisation du président de la République dans les conditions prévues et définies par la réglementation. là qui l'ont pas Voilà, donc il marque un.. Nous sommes à la fin du défilé militaire et dans quelques instants ce sera la partie civile avec notamment les étudiants. Nous autres autant seront encore présentés tout à l'heure le défilé des étudiants des Côte d'Ivoire et la parade des districts des Côte d'Ivoire. Un souvent parachute est prévu en toute fin de cérémonie. Tout à l'heure, la participation des populations civiles. À vous. À vous. Nous vous prions de bien vouloir vous lever. Ce sera le, le retrait du drapeau de l'État pour marquer la fin de, de la partie militaire de la cérémonie. Ce retrait du, du drapeau euh, avec cette posture euh, debout, c'est un, évidemment un signe de, de respect, un signe patriotique pour euh, tous ceux qui, qui, qui assistent en respect au, au drapeau qui euh, est la marque, l'image du pays, de la Côte d'Ivoire. Et c'est important de respecter, surtout en ce euh, jour de célébration de l'indépendance du, du pays. C'est un symbole fort, un symbole fort que de rendre les honneurs euh, à la nation à travers son, son drapeau en ce jour d'accession à la souveraineté euh, internationale. Et ça se sent déjà à travers... Euh... 840 élèves et étudiants des universités et grandes écoles de la Côte d'Ivoire pour le défilé civil. Et en pareille circonstance, le commandant des troupes ne s'est pas encore retiré. En, en fonction encore, de la distance qu'il y a entre vous, il, et il va se retirer après s'être après présenté à nouveau au président de la République pour lui rendre compte de ce que la cérémonie militaire vient de s'achever. Et il recevra par la même occasion les félicitations du président de la République, chef suprême des armées. Et même si la, la, la cérémonie militaire est terminée, mais il faut également rappeler qu'on a les parachutistes certainement encore dans le ciel donc d'un moment à l'autre on peut les apercevoir ici euh, sur la place Jean-Paul II et vous aurez chers téléspectateurs euh, vous aussi ces images de ces parachutistes qui vont qui vont nous rejoindre ici sur la place Jean-Paul II et la cérémonie euh, civile sinon la parade civile va, va démarrer avec la participation des populations donc la symbiose dont on parlait tout à l'heure avec le, le thème et qui rappelle évidemment la nécessité, la collaboration qui devrait y avoir entre euh, la population et les hommes et femmes en charge de leur protection, qui se renforce chaque jour parce que vous menez des activités euh, chaque jour euh, d'année en année avec les populations, en les impliquant davantage. Oui, le, le lien en nations est primordial. Au moment où nous appelons souvent le commandant des troupes okay. euh, qui va on... recevoir les félicitations As du, président du président de, de la République. D'accord. Général de brigade, chéri sous-chef d'état-major de l'armée de terre, commandant des troupes ce jour, cérémonie militaire terminée, à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. sur les félicitations du président de la République et il va se retirer il va se retirer pour laisser la place maintenant à la civile. La et en symbiose avec le thème, et rappelle la nécessaire collaboration entre celles-ci et les hommes et femmes en charge de leur protection. Cela est acté par la présence d'universités publiques de référence comme l'expression des défis futurs à relever par la jeunesse de demain. La jeunesse est représentée par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, l'Université Félix oufouet boigny l'Université Alassane-Ouattara, l'Institut national polytechnique Oufouette-Boigny. De plus, la construction d'une résilience pour un développement durable passe par l'engagement des districts autonomes véritable maillon administratif pour l'émergence de la Côte d'Ivoire par la participation des 14 districts qui sont des grandes subdivisions administratives du pays en est fait une illustration parfaite Des étudiants, des universités et grandes écoles. Après deux semaines de formation, aux côtés des militaires sur le site, ils ont été entraînés à marcher à la cadence de 120 pas minute, en balançant les bras à hauteur de l'épaule de celui qui précède et en attaquant le sol du talon. Le résultat est présent. Mesdames et Messieurs, voici les étudiants de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer. Une institution régionale qui est en charge de la formation maritime, portuaire, logistique, pêche industrielle et des questions de sûreté et de sécurité en mer des États du Golfe de Guinée qui forment des hommes et des femmes depuis 35 ans total, 8000 cadres africains issus de 8 pays, le Bénin, le Burkina, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Togo, la République démocratique du Congo. Une école ouverte à Abidjan en 1987. Et l'accord de siège signé avec la Côte d'Ivoire, lui confère aujourd'hui, un statut diplomatique. des sciences et techniques de la mer prend ses quartiers dans l'ouest d'Abidjan, à, à Yopougon Niangon, Lokoa. Elle reçoit des étudiants en provenance de 15 pays et elle comporte entre autres l'École supérieure de transport maritime, l'École supérieure de navigation, le Centre d'enseignement et d'apprentissage maritime, l'Institut de sécurité maritime interrégionale et le Centre de recherche maritime portuaire et logistique, Paul. Oui. L'université félix Houphouët boigny est le seul établissement d'enseignement supérieur public en Côte d'Ivoire qui comporte en tous les champs disciplinaires, notamment les sciences de la santé, les sciences et technologies, les sciences humaines, les langues et littératures, les sciences économiques, les sciences juridiques, la communication, la criminologie et les arts. création jusqu'à ce jour, cette université s'est imposée en Côte d'Ivoire et dans la sous-région comme une université de référence qui a formé plusieurs cadres d'Afrique. Au nombre des étudiants qui participent à ce défilé, des étudiants à mobilité réduite et des étudiants malvoyants, l'université Alassane Ouattara-Katahel est stationnée à Boaké, et défile en arrière de l'étudiant Guadio Aten Elietti. Les cinq écoles de l'Institut National Polytechnique de fait bagny de Yamoussoukro. L'école supérieure d'agronomie défile en arrière et l'étudiante Kaja Aou Marie Ornella. des commerces et d'administration des entreprises SKE, l'étudiant Koba Kwaou joseph en deux semaines exactement par des instructeurs militaires dépêchés auprès de leur campus. L'école supérieure d'industrie Tigori-Tigori-Yves des mines et géologie l'étudiant quoi qu'on a Supérieure des travaux publics qui a donné tant de bâtisseurs à la Côte d'Ivoire, la cinquième école de HB. la construction d'une résilience pour un développement durable passe par l'engagement des districts autonomes, véritables maillons administratifs pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. La participation des 14 districts, qui sont les grandes subdivisions administratives du pays, en est une illustration parfaite. des districts. Ce sera le défilé motorisé civil, si on peut le dire ainsi. Il sera ouvert par le district autonome d'Abidjan et clôturé par le district autonome de Yamoussoukro. Ce sont des plateaux portes-chars Qui vont présenter deux thématiques. La première thématique, en lien avec les potentialités économiques de la région. Et la deuxième, qui va montrer la diversité culturelle. Et le premier convoi qu qui foule l'avenue Jean-Paul II. Et le véhicule des têtes du district autonome d'Abidjan. C'est un char avec un décor conçu de plusieurs produits agricoles comme le palmier à huile, le manioc, la banane plantain, dans cet univers se trouvent des femmes de tout âge qui chantent en manipulant artistiquement tous les éléments qui interviennent dans la fabrication des lactiqués, considérés de nos jours comme le plat national. Avec elles, des hommes portant des paquets et un filet de pêche symbolisant la pêche, activité principale en pays à Kye et à Chang, peuple à l'origine lagunaire. Mesdames et messieurs, c'est le descriptif de ce premier tableau qui vient à présent à vous. La thématique culturelle du Sud d'Abidjan montre une fête de génération en pays adjoint des jeunes au physique impressionnant, qui évoluent au rythme du taproyambi aux danses guerrières et sont accompagnés de jeunes filles de la même classe au son des tam-tam et chants. Les chefs traditionnels sont aux côtés de ces jeunes, dans leur tenue d'apparat, la femme nourrice ou houtembrouillage en Angleterre, traduit la sorte de maternité trois mois après l'accouchement. Le district autonome du Bas-Sassandra, Passe Sassandra, compose le deuxième tableau qui va vous être présenté. Le chef-lieu est Soubré. Le chef-lieu de la région d'Annawa, Soubré. Le chef-lieu de Saint-Duc-Boclès, Sassandra. Et la région de Saint-Pédro, avec le chef-lieu Saint-Pédro. S'étend donc euh, sur une superficie de 28 000 km environ. Valeur agricole, les VA, mesdames et messieurs, le café, le palmier à huile, transformé en produit fini ou semi finis Et pour euh, valeur culturelle intrinsèque, le boulot super, danse des réjouissances typiquement grumaines exécuté au cours des grandes occasions, les tatouages féminins, symboles de la beauté féminine, qui se pratique grâce à des spécialistes pour les événements heureux. Le district autonome de la Comoré. Le district autonome de la Koué, Koumoué a comme caractéristique agricole la culture du binôme café-cacao et ria palmier de l'huile à travers l'extraction des graines des palmistes, l'igname, la banane, le tarot, le manioc, la tomate, l'aubergine, le piment et le riz, sont visibles sur le premier plateau. Et les valeurs culturelles en exergue seront caractérisées par la présence de la royauté, le tam-tam parleur qui annonce l'arrivée du roi, le parasol qui incarne l'unité du peuple et le pouvoir du roi, les fillettes non pubères. Chargé de porter la chaise royale à Tombele. Est situé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à 850 km d'Abidjan, et compte 263 villages. C'est un district qui est arrosé par trois cours d'eau principaux le Baoulé, le Panala et le Boa. Son sous-sol contient de l'or, du diamant, du cobalt, du manganèse du nickel, du fer, du molybden, du granit et bien d'autres. Son climat est favorable à l'agriculture. Sa La végétation est principalement constituée de savannes herbeuses très boisées. Au titre de l'élevage, le tissu du déguelé dispose d'immenses immense potentialité comme vous pouvez le voir à présent. Et au plan culturel, Et de nombreuses chansons issues elles-mêmes de la variété des populations qui ici côtoient régulièrement. Il faut également dire que c'est à Koutouba, le lieu de fabrication table de guerre sous Samori, les sites culturels tels que la case des Rélekaïs -de à Timé, le site archéologique et le boubou réglementaire, boubou basé, qui donc habille les figurants de cette caravane. Le district autonome du camp. les localités de Gagnoua, Divo et Lakota, le district autonome de Côte d'Ivoire est situé dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, s'y côtoie plusieurs communautés et ce district a un fort potentiel agricole. Les régions du district sont reconnues pour leur production de café, de cacao, de veillage, de palmiers à huile et leurs innombrables dérivés. C'est la capitale du savon Kabakourou. Depuis 2019, la cola est devenue également une culture pour les paysans du Gondjiboua. La deuxième caravane, elle présente le bébé dans ce... Éponyme de cette région et également les autres communautés telles que les Egan, les Pans, les Gourous et une forte communauté alloctone. Le district autonome des Lacs. Du cacao, le district autonome de l'Acre produit chaque année des milliers de tonnes de cacao, de café et de marquage. Caractérisé par sa forte production et consommation du fruit de l'aunier, le district autonome s'étend sur une superficie de 23 146 km. Le premier tableau présente des cultures vivrières et des cultures de rente. Vous pouvez apercevoir, entre autres, les condiments qui entrent dans la préparation des mets. En arrière, les valeurs culturelles de cette région, c'est la danse traditionnelle Sekedi, propre à la région d'Unzi, et qui fait la fierté du peuple baoulé. Côté gastronomique, vous pouvez apercevoir l'agouti ou le blonnet en langue Baoulé qui constitue une véritable identité culinaire dans la région. Pour finir, cette région est communément couramment désignée paiement douvin ni le district autonome des Lagunes. Il est situé dans la partie sud de la Côte d'Ivoire et compte euh, plusieurs peuplantes et communautés à Kye, à baie à Djokro, à Vikam, à Latia, à Aizi, à Bidji, à C'est un district qui dispose d'un grand front lagunaire. La banane plantain y est également présente. Le tarot et le manioc sont les principales pollutions vivrières du district autonome de Lagune. Le premier plateau propose... L'exécution de la danse guerrière dans le deuxième propose des particularités propres à cette région. Au cours de ces fêtes de génération en particulier s'exprime et je laisse découvrir en de multiples scènes toute la beauté et la richesse culturelle. région de la gueule de mais également le Dieu gosseux Mesdames et Messieurs, cette caravane présage de la spécificité culturelle du district des montagnes. Un masque en guise de capot. C'est le deuxième plus grand district autonome de Côte d'Ivoire. Après celui d'Abidjan, par sa population, terre bénie des dieux, le district autonome des montagnes, un des plus grands greniers du pays, produit chaque année des centaines de tonnes de riz, de manioc, de manioc plantain, d'igname et de maïs, en plus de cultures vivrières. Le véhicule... Le port culturel qui est en train de vous être présenté traduit la diversité culturelle, économique et gastronomique de ce pays et de ce district au nombre desquels la cascade des morts, les arts et également le fameux Bobo Yakuba. de l'Ouest, tissé et trempé dans une écorce particulière qui le rend particulièrement résistant à l'usure du temps. Le district autonome de Sassandra, Maraoui. La région du haut sassandra est réputée pour alimenter en poisson toute la région ainsi que les capitales politique et économique de la Côte d'Ivoire. Son sol profond présente plusieurs bas-fonds, riches en matières organiques propices aux cultures pérennes, vivrières et maraîchères. La région de la Malawé est riche en produits agricoles tels que vous pouvez vous en apercevoir sur le premier plateau. culturelle de cette région. Plusieurs rythmes musicaux et danses traditionnelles s'y dont le célèbre Zaoli, classé patrimoine culturel et immatériel par l'UNESCO, et le SAPLO. Plusieurs festivals sont organisés dans la région, notamment le Festival des arts et cultures de la Malawé le Fakma, le Festival des masques et des arts de Genola Festimaz, et celui des contes Aoko Ngoa Koua. À Le district des Savanes. Le district autonome de la vallée du Bandama. de 1,9 million d'habitants avec les régions du Béké et du Hambol. Le district autonome de Savane, a comme atout agricole le carité, la mangue séchée, le coton et ses fibres, l'élevage des pétates, des poulets traditionnels. Après, on a là en image le district autonome de Savane, avec le ministre gouverneur au son du Balenfant et sa Koulibaly. Les valeurs culturelles nombreuses dans ce district. Le, le Pagne Yoiradini. Que que exécuté de par des charmantes jeunes filles, accompagnées des jeunes hommes, les Tchélé du Tchologo. Voilà. Le masque savant. Rentre, et le symbole du pays c'est le Kalao. Ce ventre rebondi, ce bec crochu. Tout savoir, ne pas tout dire. Les masques savants. La clore, donc, sur cette caravane. Et le calao avec ce dos large qui symbolise... Sa capacité à résister. Le district de la vallée du Bandamo. Revenons dans le centre du, du pays avec le district autonome de la vallée avec du Bandam. Avec une population estimée à 1 964 229 habitants, repartis sur 28 km2. Le district autonome de la vallée du Bandama renferme les régions du Béké et du Hambol. Cette particularité du centre du pays, c'est pas euh, Les valeurs sont particulièrement bien tissées. Je rappelle que nous sommes aussi euh, dans, en pleine festivité du, du Tiendan, donc le Paine Tissé, un festival qui se déroule à Tibissou. Le district autonome du Woroba est situé au centre-ouest. Ses valeurs agricoles 300 000 tonnes en moyenne par an sur les cinq dernières années d'Anakade. Au plan culturel, les Koyaka, Senoufo, Maou, moi, et, et le son de corne que vous entendez, c'est le, le buffet de Sahara qui accompagne euh, euh, la sortie en un public, public des pour chefs en pays coréen Ce florilège culturel que vous pouvez apercevoir dans le dernier tableau le Bolchard numéro 2. Mais il y a aussi le, le balanfond de Diara. Le district autonome de Zanzan. Le balanfond de Diarra, c'est un pays, c'est nous-faux. Et cette partie du Uroba qui. Le district est, autonome de Il est situé au nord-est de la Côte d'Ivoire et est frontalier de la République du Ghana. La NACAD constitue la principale, cultu la principale cu culture industrielle de la région et sa commercialisation demeure la première économie. À cette culture s'ajoutent le cacao, le café et le VA, produits en faible quantité dans la partie sud à cause du vieillissement du verger. Le district regorge de nombreuses curiosités touristiques telles que le parc national de la Comoué. La mosquée de Samori Touré, la ville historique de Bondoukou, la mosquée centenaire de Sorobango. Et enfin, le district autonome de Yamsoko. Et qui pour refermer euh, cette marche, évidemment, le, le district autonome de Yamosoko qui nous accueille pour euh, l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. du président Félix Bouffet-Boigny qui trône sur le devant de cette première caravane et nous allons écouter ensemble le Quant au deuxième char, tiré par deux gros souriers, pour les de la vie de il est superbement décoré avec des pains d'ici. A l'intérieur du char, un chef habillé avec tous les attributs traditionnels du district, assis sur une chaise posée, elle-même sur une estrade. Le chef voit défiler deux danseuses qui bougent au rythme des tambours parleurs joués par six musiciens. composé d'autochtones aquais et d'enfants auxquels s'ajoutent évidemment les halogènes venus de d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Et euh, voici les parachutistes, tous pratiquement debout, alors que se referme le défilé des districts, un défilé qui a permis de voir et revoir, découvrir et redécouvrir et la suite, ce sera cette euh, belle Côte d'Ivoire. D'Ivoire, riche de sa diversité par, culturelle, agricole, socle de son économie. Les parachutistes que nous allons recevoir dans quelques instants, bien, puisque euh, le saut se rapproche. Ils sont sur la zone posée. Mesdames et messieurs, vous pouvez les apercevoir à 2000 mètres. Un hélicoptère presque en vol stationnaire. Le saut auquel nous assistons est un saut de démonstration. En chute libre effectuée à partir d'un de aéronef des types voilà. M-8, le premier chuteur vient d'en sortir. Voilà, le... Il est réalisé par un effectif des huit chuteurs issus du premier matériau du commando et du parachutiste. premier BCP et, et deuxième spécial. spéciales. Sort. Le troisième regarde à son tour. La hauteur définie pour cette séance est de 2000 mètres. Le saut en parachute permet de saisir d'emblée des objectifs stratégiques en s'affranchissant des élongations, des obstacles du terrain et parfois de la résistance ennemie. La particularité des chuteurs opérationnels est de pouvoir effectuer, dès la sortie de l'avion, une chute libre avant d'ouvrir leur parachute et de naviguer sous voile pour se rapprocher de l'objectif préalablement défini. Ils agissent en petits groupes, sous la conduite des leaders. Voilà. Le leader de ce jour est le commandant. On a vu les images de l'intérieur et cette fois à l'extérieur, on et les voit. Avec euh, des parachutes en aux couleurs TV, euh, rouges, orange, rouges, blanc rouges rouges, orange, blanc et vert. Ces images que nous avons en direct, évidemment. Donc, euh, le drapeau. Le voilà. de Diamante, Donc là, présentement, Diamante, ils sont, ils sont, sont sous descente. voile sont sous voile. Il faut dire que le succès de la 000 mission 000 du parachute du parachutiste repose le euh, temps de descente sur la collecte du meilleur vous avez toute la synchronisation qui a eu lieu en amont. Et c'est une belle vue de Yamoussoukro avec ses images. Oui. De... Voilà donc il effectue son approche. Ça se voit qu'il se rapproche de la place Jean Paul II avec le drapeau orange, ça, blanc, ce sont des, des personnels qui sont parfaitement plus entraînés. Plus, oh, en on, on en voit quatre pour le moment. La descente, oui, là, tu es mal écrit. Les mais autres sont un bien peu plus, plus haut. Les autres sont un peu plus haut. L'objectif oh, est le centre de la place. Donc vous le attendez chocolat. les applaudissements alors qu'il se rapprochent du sol. On dira que c'est un, un saut. Euh, euh, réussi en attendant l'adhésion avec le sol. Ça. Contrairement au saut à ouverture automatique euh, lorsqu'on est en opération, ce, pour, pour ce type de saut, c'est le chuteur lui-même qui ouvre sa voile après avoir chuté pendant un certain nombre de temps dans le vide. Mais Et le coup, le le coup. voilà, il Mais il, est là. il va recevoir euh, euh, l'aide de. Il est suivi d'un deuxième. Avec le les à ah, voilà. en hommage au libéria, au, au libéria invité spécial qui euh, descend aux couleurs du, du drapeau de, de, de l'invité spécial de la série c'est le président Georges Weah qui sera heureux et le drapeau de l'invité spécial de cette édition 2022 porté par le troisième chuteur opérationnel qui atterrit exactement à 27 mètres de la zone de mise à terre. Est-ce qu'il y aura un euh, qui, qui pourrait descendre sur la place où il y a eu le défilé militaire la, la, la zone de poussée a été préalablement définie. C'est pour cela que Louis vous les voyez tous atterrir euh, dans la même zone. Et le Ce sont des hommes des parfaitement des entraînés des et qui. Atterrisse là où ça a été indiqué par ouais. le drapeau de la Guinée Bissau. Et le 4ème chuteur qui porte le drapeau Pisao-Guinéen a exactement fait 3 mètres de l'objectif. descendre sur la place où il y a eu les défilés militaires. Donc c'était un beau spectacle dans le ciel de Yamoussoukro. Je peux vous l'assurer d'ailleurs, vous voyez sur ces images. Il y a en tout cas une belle ambiance, des ces des applaudissements, ses encouragements, ces du félicitations du public ici à Yamoussoukro. Spécial ivoirienne et du premier bataillon des commandos et des parachutistes. À exactement 3 de l'objectif. Voilà! C'est quand même impressionnant. Tout à fait, c'est le résultat de plusieurs heures d'entraînement et, oui, de, et, de, et de synchronisation en l'air avant de sortir de la de l'ambiance, ces, ces applaudissements, ces encouragements, ces félicitations du public ici à Yamoussou Pro. On devrait y avoir combien de personnes à peu près euh, qui vont chuter L'effectif des chuteurs oui. Euh, je ne peux pas donner exactement le nom ici, mais pour l'occasion, c'est lui chuteurs issus euh, essentiellement de, de forces spéciales et euh, du bataillon des commandos parachutistes. Alors qu'il est en train de réussir, euh, je pense. de pas Mais ce n'est pas, pas, pas très bien descendu. Non, en fait, il, faut, il lui faut dominer euh, le, le vent contraire le, à l'approche. Et donc, euh, je pense qu'il a, il a très bien réussi parce que s'il si n'était pas entraîné, euh, la chute allait être, allait être dramatique. Mais là, il a maîtrisé les éléments et donc c'est tout en son honneur. On s'est dit que chaque fois qu'on descend, c'est peut-être sur les deux pieds, mais euh, il a peut-être franchi juste un peu, donc c'est pas grave. Non pour les pour les chuteurs opérationnels, généralement ils atterrissent debout et donc euh, c'est leur particularité. Les 14 districts qui auto, et Il faut rappeler que c'était juste après les 14 districts qui ont défilé à l'instant. On a eu le, le saut des parachutistes. Des parachutistes Tozo bah, à présent. Il va certainement en recevoir les félicitations, les félicitations du président de la République. Du de la République. Donc euh, ils vont en formation euh, rendre compte au chef suprême des armées euh, du résultat de, de l'entraînement qui, euh, qui s'est traduit aujourd'hui par un saut parfaitement synchronisé et réussi pour l'ensemble des chuteurs. des chuteurs opérationnels. On voit également, comme on le disait tout à l'heure, les invités du président de la République, le président guinéen, Bissau guinéen, Tisoko Aimbalo, et le président Joseph Pong Weya. C'est ça, le salut militaire pour montrer vraiment son attachement à son armée. Les félicitations du président de la République, mais aussi des, des autres chefs d'État qui sont, qui sont ici, à Yamoussoukro, à l'occasion de la célébration de l'an 62. Nous serons donc félicités chacun Tout à fait. pour cet espoir, parce que ça semble quand même peut-être agréable de voir... Mais ce n'est pas forcément évident. Tout à fait. Pas, pas, Comme vous le dites, ce n'est pas, pas évident pour des personnels qui ne sont, sont pas entraînés. Même pour les plus entraînés, il faut être lucide, il faut garder la concentration et il faut pouvoir maîtriser les éléments comme le dernier chuteur l'a fait pour éviter euh, euh, des blessures. Est-ce qu'on peut dire qu'un un militaire, un gendarme, un policier euh, a au moins une fois euh, fait un, un saut pas, pas tous, pas tous mais euh, il y a des unités qui, qui ont cette spécialité. Mais dans les écoles de formation d'officiers, généralement, il y a des formations spécifiques qui vous permettent de, de pouvoir euh, faire le saut, le saut, le saut oui. par oui. Pour oui. nous, particulièrement, nous, nous avons fait le saut à ouverture automatique. Nous n'avons pas cette spécialité de chuter à partir de 1200 mètres, mais à partir de 400 mètres, un saut opérationnel. Et donc on le voit avec les félicitations du président de la République, des présidents Omar Sissoko Mbalo et de Georges Ouya. De toute Et chaque chuteur va se, se présenter. Tout à fait se présenter. Voilà. Alors, qui tient le drapeau de la Guinée-Bissau Oui. Ce sont des moments très importants et euh, immortalisés. Ça marque toute la solidarité sous-régionale, la présence euh, du président, du chefs d'État et du gouvernement de la CDAO, du Libéria, un pays voisin. Et le président de la République qui, qui a voulu, par ce à magnifier la coopération sous-régionale. Mais quand on a regardé également les 227 véhicules qu'on a vus tout à l'heure, euh, les véhicules motorisés de, de l'armée, évidemment, ça donne une idée de ce qui a été fait aussi euh, comme investissement dans, dans ce secteur ces dernières années. Ça a été quand même euh, impressionnant de voir des, des engins qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. C'est ça, effectivement. Euh, face aux nouvelles menaces, il y a un effort du gouvernement... Qui a, été, qui a été accompli, ça s'est traduit par de nouvelles acquisitions pour traiter ces menaces. Et ces investissements ont été réalisés aussi bien pour les forces armées, pour la gendarmerie nationale et pour la police. Ce qui s'est traduit par ce spectre de véhicules assez important qui, qui a été vu le long du, du, du défilé. Et ça fait partie aussi peut-être des actions majeures qui ont été réalisées cette année, comme par exemple le changement de dénomination de l'EFA à l'AFA, qui devient l'Académie des Forces armées. C'est non seulement un changement de dénomination, mais aussi de mission. Oui, effectivement, à côté des équipements, il y a eu le, le, le, le volet formation. Et le changement de dénomination de, de, de l'EFA, ce n'est pas, pas seulement dans, dans, dans le cycle, mais... Ça traduit la volonté des de Forces armées de Côte d'Ivoire d'adapter la formation aux réalités sur le terrain. Et donc euh, l'école des Forces armées, qui est devenue l'Académie des Forces armées, avec à l'intérieur trois écoles, l'école de formation des officiers, l'école de perfectionnement des officiers et l'école d'état-major, euh, rentre effectivement dans cette, dans cette dynamique. Mesdames et Messieurs, cette photo souvenir autour... Euh, de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire et ses hôtes de Guinée-Bissau et du Libéria, avec les parachutistes du saut so de ce jour, clôt ainsi la célébration officielle de la session à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, 62e édition. L'ensemble des participants vous remercie pour avoir honoré en si grand nombre cette cérémonie et vous souhaite une bonne fête d'indépendance. Merci pour votre attention. Pour le plan des réprimandes des autorités, le protocole d'État sera à l'œuvre. Voilà donc qui met un terme à cette cérémonie du défilé civil, disons militaire et civil, marquant la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ici, Place Jean-Paul II, à Yamoussoukro, le président de la République était accompagné de ses invités d'honneur, ses pères chefs d'État de la Guinée-Bissau, le président Sissoko Mbalo, qui est par ailleurs président d'exercice de, de la CEDEAO, et le pays invité d'honneur, le Libéria, avec son président, Georges Ouéa. Et comme on l'a vu, en ouverture du défilé militaire, ce détachement... De, de l'armée du Libéria. La compagnie Bravo. La compagnie Bravo. Et cela permet aussi de parler de, du rayonnement de l'armée ivoirienne, de l'armée ivoirienne à l'extérieur. On a parlé des missions de paix. Oui. Et on, on le sait, la Côte d'Ivoire qui a, a réussi. Euh, sa sortie de crise a été élue au Conseil de sécurité de l'ONU, donc cette expérience, cette expertise a été reconnue à l'international, ce qui vaut aussi à l'armée, évidemment, de partager ce savoir-faire. Donc il y a un rayonnement de l'armée à l'international. Tout à fait. Depuis, depuis 2013, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui nécessite la solidarité de tous les États depuis 2013, la Côte d'Ivoire. On va, on la va y plus. revenir. On ira rapidement dans la mais courante, retrouver Alexis Doubravko. Exactement. Quelle belle fête, de belles images, Madame la Ministre gouverneure. On vous a vu agiter le drapeau au passage de votre chariot. Oui. Et en tout cas, nous avons participé euh, très activement en montrant donc euh, nos potentialités agricoles, nos potentialités euh, économiques, culturelles et touristiques. Je dis merci beaucoup au président de la République de nous avoir permis, en tout cas nous qui sommes tout nouveaux dans le système, euh, les 14 districts, de pouvoir défiler et montrer également tout ce que nous avons de riche et de beau, afin que notre Côte d'Ivoire avance. C'est la maturité de la Côte d'Ivoire, 62 ans, on est mature et on continue de servir notre pays. Merci beaucoup, Colo. à tout le monde. Merci beaucoup, madame, à vous aussi. Colo, on vous revient pour la main courante. Merci Alexis euh, Ouidrago. Euh, pour le moment, effectivement, euh, dès que vous... Euh, sont-elles besoin Donc de reprendre l'antenne et de donner des réactions, certainement les dernières, puisque sur la place Jean-Paul II, on voit bien que le protocole s'affaire à organiser les départs, les départs des officiels, les départs des, des invités. Eh bien, on parlait de ce rayonnement de l'armée moyenne oui. à l'international. Oui, donc je disais tantôt que dans, dans le cadre de la lutte contre les terroristes, nécessite la solidarité en tous les États. Depuis 2013, la Côte d'Ivoire a déployé un petit mot pour le dire. À la MINUSMA, un peu plus